Écoutez-moi les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir tout simplement euh, ce qui est pour moi le meilleur deck à l'heure actuelle dans la méta. Évidemment, la méta est très très riche, donc il y a euh, finalement presque autant de meilleurs decks qu'il y a euh, de joueurs. Hein. C'est vraiment très euh, personnel finalement l'idée du meilleur deck de la méta. En tout cas, dans la méta actuelle, on n'est plus dans une méta où Thanos ultra domine ou Shuri Zero ultra domine et où finalement si on ne dit pas que ces decks là étaient dominants, euh, c'est qu'on se ment euh, à soi-même. Donc ce deck là, il est génial parce qu'il y a. C'est un deck qui est en, en, en, perpé, en perpétuelle euh, comment dire, euh, évolution, euh, si je puis dire. Alors évidemment, la méta évolue, ce deck-là évolue euh, également. Alors pour le moment, alors là il y a eu un patch évidemment qui est sorti avec le hub de enchantresse Enchantress, Enchantress qu'on voit euh, énormément finalement euh, dans la méta, mais finalement enchantresse était déjà une carte qu'on voyait de plus en plus dans la méta, qui était très présente, chang également. Je vais vous parler du Thanos Oak. C'est une liste de l'ambi-series. Alors l'ambi-series, c'est un joueur coréen, euh, un gros joueur d'Hearthstone. De, de hein. C'est un des meilleurs joueurs du monde sur Hearthstone. C'est à l'heure actuelle un des meilleurs joueurs du monde sur Marvel Snap. Et voilà, on discute un petit peu ensemble sur Twitter. Et parce que moi, j'aime bien les decks euh, Thanos et lui aussi. Et donc voilà, on, entre guillemets, euh, chacun de notre côté, on travaille sur des versions. Euh, en gros, lui, il crée la version. Moi, je la joue et je donne mon point de vue. <rire> Plus ou moins. Euh, mais voilà, bref. J'ai énormément, énormément joué cette version-là. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je trouve que c'est le meilleur deck du jeu, mais aussi, et enfin, pas, mais aussi, mais malgré le fait que Enchantress et Chang-Chi soient des cartes très populaires. On pourrait dire, bah, c'est évident que c'est le meilleur deck du jeu si jamais il n'y avait pas ces cartes-là dans la méta, mais il y a beaucoup d'Enchantress, il y a beaucoup de chang et pourtant, je trouve que le deck est très, très, très, très, très, très, très fort. Alors, on est sur une version qui n'est pas Lockjaw, on est sur une version qui est un peu Tempo, euh, ce qui fait tout simplement que finalement, bah, ces deux cartes-là, Enchantress et Chang-Chi, sont moins. Euh, moins clés contre nous, font moins de ravages, tout simplement parce qu'on ne va pas faire Lockjaw et on ne va pas empiler les effets continus derrière. En gros, l'idée de ce deck, alors il y a plein de games, il y a autant de, game qu y a, enfin, de gameplay qu'il y a de game mais l'idée, c'est d'essayer de bloquer une ligne euh, au tour 5, de gagner une ligne au tour 5 avec un Professeur X ou un Spider-Man, et ensuite, sur le tour 6, bah, de gagner euh, finalement avec soit le Dark Oak, soit le dino sur une ligne et finalement, si on n'a pas l'initiative, bah on ne prend pas Enchantress chang chi Et si jamais on a l'initiative, bah finalement, euh, l'adversaire n'a qu'une chance sur deux finalement, de bien, de bien euh, choisir son, sa cible. Euh, ce qui est bien dans ce deck, c'est que justement, il y a ce côté tempo, donc il y a du Korg, il y a du Zabu. Et on a, finalement, quand on a Zabu, on va pouvoir enchaîner avec... Euh, euh, Rock Slide avec, euh, il est où avec le Dark Oak, il y a la Mystique qui est géniale à jouer évidemment sur le tour 6. On a forcément toutes les petites pierres qui font de la tempo aussi, hein, qui permettent d'avoir du board en début de game. Enfin voilà, c'est hyper agréable. Il y a la Chavez pour augmenter finalement les probabilités d'avoir une belle sortie. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce deck. Vous allez voir, In-Game, c'est absolument, absolument délicieux. J'ai fait... Euh Enfin, j'ai fait euh, des games avec ce deck, j'en ai fait peut-être une centaine, mais on va dire j'ai comptabilisé mon, mes cubes par rapport aux games à partir du rang euh, 105-110 infini, donc vraiment un rang où il y a des bons joueurs et il n'y a pas encore beaucoup de bots, voire pas. Et j'ai eu un average cube de pratiquement 2. Je crois que j'étais à 1,9. Euh, C'est-à-dire que sur chaque game que je jouais, je gagnais à peu près 2 cubes, ce qui est stratosphérique. Euh, en termes de snap avec ce deck, je vais snap... Soit quand j'ai la pierre jaune, parce que quand j'ai la pierre jaune, c'est que j'ai un super early avec plein de pierres, donc je snap avec la pierre jaune, ou alors je snap avec Zabou plus Rockslide, ou Zabou plus euh, pierre de pioche, vous voyez Pas forcément la pierre jaune, n'importe hein, quelle pierre de pioche. Donc euh, après évidemment il y a le fameux euh, snap opportuniste évidemment que vous allez devoir réaliser en fonction euh, forcément des lieux, etc. Donc par exemple typiquement vous jouez contre là si mon adversaire fait rien je vais snap c'est con parce que il, il aura déjà entre guillemets raté sa sortie la Messi qui saute le Docteur Doom qui saute bah, ça peut être un stature faut faire attention stature est un deck très populaire euh, en ce moment donc on va pas snapper je pense que c'est quand même un peu dangereux parce qu'il y a cette fameuse stature là il va pouvoir euh, Shiulk double stature enfin Moon Girl pardon double stature euh... ok on peut faire ça. Donc là, il a les... C'est intéressant. Donc là, on a gagné sur Professeur X. Et là, on sait qu'il va jouer... Euh... Donc, il a des shiulks et des statures, en gros. Donc, si on compte, ça fait... Euh, il a 7 cartes dans le deck. Donc, lui, il est 14. 14. Et s'il si fait Cheol-Cheol, fait 18 ici. Et lui, il est combien avec la pierre de pioche Ça fait 9. 9 et 3, 12. 12. 12 et 12, 24, 25, j'ai 25 et lui il a combien on a dit 9, 18, 18 et 7, 25 donc ça fait 25-25 mais il gagne à gauche. Donc en gros c'est pas bon parce que lui il fait piocher qu'une pierre, la mindstone c'est pour cela. Donc je pense que j'ai perdu ici. Ça et ça, ça fait 14, ça fait 20, 23-24. Bon, pour vous montrer. Hein. J'ai perdu, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, à moins qu'il fasse stature et shiulk à droite. Et dans ce cas-là, on gagne. Ah, il y a une shiulk ici. On va peut-être gagner en fait. La stature, stature à droite. Donc je crois qu'on va gagner. Bon, bah écoutez, euh, j'ai pas pris en considération, entre guillemets, cette erreur-là. Est-ce que c'est véritablement une erreur parce qu'en vrai, si je fais dino au mid euh, et qu'il fait stature-stature, il perd. Donc euh, non, c'est pas vraiment une erreur. En vrai, j'étais devant. Vous voyez, là, c'est rigolo parce que je pense que si je suis en mode tryhard ladder, j'abandonne. Et là, en fait, le fait de vouloir vous montrer finalement le play jusqu'au bout, en fait, je gagne. Comme quoi, c'est riche d'enseignement aussi. Hein. Oh, plein de crédits, ça fait plaisir. Euh... Et vous voyez, c'est vraiment ça le gameplay. C'est le X et à la fin. Et pourtant, lui, il a fait la sortie parfaite. Hein. Franchement, sa sortie, elle est délicieuse. Hein. Et nous, on a fait une sortie pauvre, mais ça a suffi. C'est vraiment en train de monter, hein, Stature. Moi, j'adore hein, Stature. J'ai pas la carte, mais c'est rigolo. C'est la carte que je préfère alors que j'ai pas la carte. Mais je trouve que c'est vraiment en train de monter. Il y a de plus en plus de Moon Girl, Stature, Hulk, etc. En fait, l'avantage c'est que ça prend pas enchantress, pas de chi Tout simplement En fait en termes de points c'est moins fort que d'autres choses Mais il faut tourner autour de ces cartes enchantress, Shang-Chi La sortie est un peu lente La sortie est un peu lente Faudrait une pierre verte Bon ça reste quand même lent mais oh, C'est chiant Ok. Ouais, Big House, ça va nous poser problème. On a besoin de quand même de faire un truc sur Big House. Il a du Sunspot et du Mysterio. En vrai, ça donne pas trop d'informations. Attends, mais Mysterio, il vient d'où Oui, il y a un Mysterio Le Tracker, il considère pas Mysterio. C'est bizarre. Parsiniste. Iceman. Oh non, pas sur Dino. Liste. En fait, j'ai un gameplay qui est sympa, où on va essayer de gagner à la... En fait, on considère que sur Barre des Sables, il pourra pas y aller. Donc en fait, on va devoir gagner au point, c'est-à-dire à la bataille de points. Donc là, en fait, prochain tour, je fais genre mystique sur mon Blue Marvel. Et après, je ferai juste un énorme dino au mid. Je que je peux Spider-Man, c'est encore mieux. En Spider-Man, c'est encore mieux. A gauche, c'est pas très compliqué de gagner, quoique. Il a vraiment besoin de, de développer son dernier tour. Enfin, je pense que son tour 6, il est important. Donc, il est... je pense pas qu'il se bloque sur Manoir Domestique. On pourrait snapper ici, honnêtement. Euh... Voilà. Je vais pas snap parce que j'étais plus concentré sur mon gameplay. Mais si on arrive à être concentré sur les deux, ici, on snap. Je, je crois vraiment que c'est impossible pour lui d'aller là. À part s'il je joue Jeff. Il peut jouer Jeff hein. Ouais il peut Non en vrai il peut jouer Jeff donc euh, je pense que le snap est raisonnable. Un poil peureux. Ouais, comme ça on prend pas de Shang-Chi euh, ici. On a juste à mettre le ton. Ouais, c'est cool hein. très... en fait c'est un deck qui est super fluide on n'est vraiment pas euh, bloqué comme le lock Joe où il faut vraiment en fait le deck lock Joe enfin euh, Thanos lock Joe, si on n'a pas euh, lock Joe T3 ou pierre verte T3 en gros on a une mauvaise sortie après on a quand même souvent ça Mais là l'avantage c'est qu'on a on a plein de bonnes sorties ouais vous voyez il gagne avec Jeff Voilà, bien fait de pas snap hein. ah non Mysterio. Ouais ah, mais ils se font pas de points les mystérieux. Oui. les cartes avec des effets ne peuvent pas être jouées ici. Les cartes avec des effets ne peuvent pas être jouées ici, mais. Considère que le mystérieux il a pas d'effet. Waouh. Alors ça c'est rude hein. Alors ça les petits loups, les petits loups, euh, les, petits loups euh, les petits amis de YouTube, là, comme on dit. Ça c'est rude hein. Waouh. Il considère que. Non, mais c'est bizarre ça. Mysterio n'a pas d'effet. Ça a quand même un effet. Il se révèle à la fin de la game. Pour moi, c'est un effet ça. Pas une carte sans effet. Ok, ok. Bon, on le saura. Snap. On va quand même voir le lieu. Ça mange pas de pain. Et en vrai, quel que soit le lieu, je crois que je snap. Le fameux snap. Hein, parce que on a la milestone. Donc forcément, voilà on va accélérer en termes de cube. Enfin, en termes de pierre, pardon, pas cube de thanos <rire> les six cubes de thanos Zabou. Zabou et ouais, bon. on et pas qu'à voir le lieu c'est le snap mais plutôt les pierres sur des lieux où j'ai pas accès pas j'ai pas accès des, des, des je vois pas parce qu'en vrai si jamais c'est un lieu destruction et tout on s'en fout on a déjà euh, la stone elle peut être détruite ça change pas grand chose et là au moins j'ai la place de jouer des choses je sais ah je sais. C'est Westview, mais... Ah, c'est rigolo, ça. Donc là, on va faire le Zabou... Euh... Bah, là, en vrai. En fait, ce que j'aime avec ce deck... C'est qu'il n'y a pas de. Euh, comment dire euh, Par rapport à la courbe de mana, justement, le fait d'enchaîner. Euh, j'ai pense... ah, eu une idée en tête et, euh, qui est importante et j'ai oublié de, de la sortir tout de suite. Euh, ça va me revenir. Ah oui, par rapport à. Je sais pas si je l'ai dit, mais je l'avais déjà dit peut-être dans les streams, mais par rapport à la pierre verte et aux abous. Enfin, la pierre verte. N'hésitez pas. Euh, je vais juste Blue Marvel là. N'hésitez pas à les jouer comme ça, un peu dans la curve, vous voyez Là, évidemment, j'avais des T5, donc je pense que ça avait du sens de garder la pierre verte. Mais franchement, parfois, il ne faut même pas hésiter à faire... Si par exemple, vous avez des T4 en, des T4 en main, vous pouvez pierre verte T2, une T4. Mais parfois, vous avez Zabou et vous avez un T4, faites pierre verte T1. Parce que comme ça, au T2, vous allez souvent faire Zabou plus pierre. Vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment, les pierres, il n'y a pas de... de, de... C'est pas comme l'autre version où c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps T3. Là parfois c'est T1, parfois c'est T2, parfois c'est T3, parfois ça va être T4, T5, vous voyez. Là on va mystique. Ah, on est obligé de jouer là. Bon c'est pas très grave, on va quand même mystique. Et euh, bah bloqué, je pense. Ouais, ça me plaît. Hein. Honnêtement, c'est super fort. Hein. Je pense que la ligne en fait elle est gagnée à gauche tout de suite Votre fidèle serviteur, Comme ça, euh... enfin, je pense pas qu'il fasse euh, sur un T5 les... Ah, il est pas mal quand même Il a quand même pas mal Considé... ouais. enfin, Attention, considérons quand même le... La carte dans le deck Il a Azmat, Luke Cage Il a Azmat et Luke Cage. Techniquement, il peut gagner. Il a, enfin, s'il a euh, ni l'un ni l'autre, c'est ok. Ah mais il a encore il a encore deux tours. C'est hein. si grave qu'il y ait deux tours. Je vais prendre une enchantresse ici. Hein. Pas besoin d'un dino monstrueux dans ce match. One girl. Ouais, c'est un peu chaud là. J'avais oublié qu'il avait les limbes. Cosmo, ouais. Bon, Cosmo, c'est bien, ça protège notre dino. Il y a quand même de grandes chances qu'il joue en short res Il y a que deux cartes dans son deck. Ouais, c'est ça. Hein. Et ça. Ouais, je pense que j'ai perdu. Là, euh, je pense que je pars. En.. Ouais, en... Là, je, je pars. Bon, je reste pour vous montrer, mais là, je pense que si je suis en ladder, je pars. C'est pas peureux de partir. C'est... Juste Azmat, Luke Cage, il gagne en fait. C'est ça. Euh, quoi que Normalement, juste Enchantress, Luke Cage, Enchantress, Azmat, il gagne, je crois. Même, enchan même juste Enchantress, il gagne. Hein. Ah, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était un deck beaucoup plus. Waouh. Wow. Bon, il gagne quand même, mais. Euh... Ah non, même pas. Wow. En fait j'étais persuadé qu'il y avait une enchantresse Parce que c'est tellement joué dans tout Bah écoutez encore une fois Une game où euh, on décide de On décide de partir Et il faut rester mais C'est quand même très très rare Je sais pas pourquoi En fait dans ma tête c'était un contrôle Alors qu'en fait c'est un Zabou Dark Oak. Et donc j'ai eu peur d'Enchantress. Après, c'est pour ça il y avait Typhoid. Donc dans ma tête, typhoïde, ça se jouait avec Enchantress et Luke Cage. Non, c'est pas très bon. Je suis en train de me dire que je crois que dans cette game, la typhoïde elle a été générée par euh, Agent Coulson, non Waouh, ou je sais plus. Peut-être qu'elle a été générée par Agent Coulson. Bon, c'est pas grave. Donc en fait j'ai toute ma en fait toute ma décision elle a été prise par rapport à en fait j'ai généré un deck théorique avec le avec la, la typhoïde mais je snap, hein. Zabu seul je pas Snap je pense le Zabu spider Spiderman c'est pas incroyable Quoique avec Kill on ne changeait rien par contre euh, ça c'est bien si j'ai une autre pierre, je peux faire Rock Slide, pierre, puis en termes de points, j'aurais pas mal. Lui, c'est quand même 6 points, c'est gros. Il joue Armor, c'est rigolo. Il y a... Après, des Death Wave, il y en a de plus en plus. Hein. Ah, j'ai oublié de cliquer, excusez-moi. 0, ah, un chouris 0. quand même prendre la ligne à droite parce que, enfin je la prends pas la ligne mais avec Blue Marvel je la prendrai on peut pas euh, lui laisser juste la ligne euh, kill, hein, si forcément perdu ça change rien ça Ah, il a passé c'est bien Ok Bon on est toujours derrière hein. Donc là il a She-Hulk euh, She Un truc comme ça Le problème de Blue Marvel C'est que ça fait égalité là Alors, Il aurait fallu une pierre Vous voyez une petite pierre Je faisais Blue Marvel Créa Je pense que ça pouvait être bon Là je pense vraiment Pas pouvoir gagner hein. Honnêtement euh, Même avec un dino là non, Là par contre Il faut partir Là, il n'y a même pas besoin de voir ce qu'il va faire. Euh, Franchement, même un play de Chavez, ça fait gagner. C'est con, mais là, il fait Chavez à gauche, il gagne. Enfin... Ouais, on... Le lieu nous a embêtés parce que l'idée, c'était pas de chang à gauche. Hein. Franchement, l'objectif, c'était de... de caler le Blue Marvel. Et comme ça, je pouvais caler une Mystique derrière et peut-être essayer de surprendre. Après, son... son play avec Ebonimo, il est fort. Hein. Franchement, il a fait 10 points euh, sur... pour 2 mana, 10 points. C'est dur. Hein. avec 2 cartes, mais... Ça ah, on recycle avec. Important. Toujours essayer d'avancer, creuser, creuser, creuser dans le deck, c'est la clé. Zendal euh... J'allais dire garder la surprise de la Power Stone, mais vu ma main. En pierre jaune, je pense que j'arriverai pas à avoir le Thanos Max. On a Dark Oak sur Dimension Noire qui peut être sympa. Après, on a Blue Marvel Mystique. On va Dark Oak ici. Pour le protéger un peu. Je ne vais pas snap parce que ma sortie n'est pas très très belle. Blue Marvel ici. Comme ça, je peux Mystique soit Blue Marvel, soit Mystique ça. Vous voyez, en fonction. Ce sera Blue Marvel, je pense. Let's go. On a quand même pas mal de créa. Parce que le Dark Oak sera suffisant On se voit pas grand chose mais ça suffit Ça passe, ça passe, ça passe Comme quoi on a fait des bonnes décisions dans cette partie Ça aussi ça revient bien Les Thanos, euh, Khazar, etc Bon le problème de Thanos, Khazar C'est qu'il joue Khazar, Blue Marvel Il est beaucoup plus fragile à l'enchantress, c'est ça. Franchement, ce deck-là, vraiment, à, à, à moins de jouer contre un gars qui aurait enchantress plus Chang-Chi, en vrai, c'est quand même plus Killmonger, vous voyez. Ce serait vraiment bah, un serre à contrôle, quoi. le coup, match-up compliqué, serre à contrôle, mais on a vraiment un deck qui est... Enfin, vraiment, testez-le, hein, si vous avez la possibilité. Vous allez voir, le deck, il est vraiment, vraiment incroyable. Je vous dis, hein, sincèrement, hein, euh, c'est pas pour le titre que je dis ça. Je pense vraiment... Pour moi, c'est vraiment le meilleur deck à l'heure actuelle. Mais la méta évolue vite parce que parfois vous dites, ça me, ça me fait rire et j'espère que vous le prenez, euh, que, ça, que vous arrivez à comprendre en tout cas mon raisonnement. Parfois vous dites ouais mais fichou, il y a -toutes les, -toutes, les toutes les vidéos, c'est le meilleur deck de la méta. En fait c'est pas toutes les vidéos, c'est le meilleur deck de la méta. C'est juste qu'il y a des méta qui évoluent, il y a des patchs qui y arrivent chaque semaine. Et... Et en fait, il suffit que Electro, par exemple, soit moins, moins joué. Euh, Sandman, pardon, soit moins joué. Pour que le deck euh, Serra Control redevienne top méta, vous voyez Pour moi, à l'heure actuelle, Serra Control, c'est top 3 de la méta. C'est un des trois meilleurs decks. Il y a encore 3 jours, c'était même pas tiers 2, vous voyez donc en fait, c'est pas une histoire de puissance de carte. C'est vraiment une histoire de méta. Euh... Bon, on va faire le gros dino. Hein. Ça devrait être bon. Hein. Faire gaffe, il a Spectrum dans son deck. Mais je pense qu'il ne battra pas un énorme dino. que. Quoique... Bah, je pense qu'on va Mystique. Je pense qu'il joue pas euh, enchantress dans son deck c'est sûr et suis sûrement pas de Shang chi Je pense que je vais Mystique là je vais Zabu non Zabou je suis pas obligé mais euh... De toute façon ça sert à rien de mettre les Vibranium mon pioche à base au prochain tour Donc là on a quand même un ouais. Faire, faire attention à la Spectrum quand même Il peut faire Professeur X ici Atuma, Ok C'est pas un effet continu ça De toute façon s'il spectrum pas il gagne pas ici Donc on va essayer de partir du principe qu'il a spectrum Donc s'il a spectrum il faudrait faire euh... Parce que lui il va perdre euh, 2 Il va passer à 10 Il Faut pas faire ça et ça Comme ça je gagne quand même la Touma Et là en fait s'il fait spectrum je gagne quand même ici D'accord, sur Spectrum on gagne là. Victoire. Donc voilà. Pour finir là-dessus, euh... Vra Sincèrement, après, peut-être certains me connaissent de Hearthstone, mais quand je, je, je dis le meilleur deck de la méta, après, je dis pas toujours le meilleur deck de la méta par exemple, parfois c'est mal compris. Déjà, sur un jeu de cartes, les méta elles évoluent tout le temps, donc c'est pour ça que chaque jour il faut se remettre un peu à, au goût du jour. Après, un deck, euh, votre deck, euh, s'il était fort il y a deux semaines, il est quand même toujours viable. Peut-être pas toujours aussi dominant, mais toujours viable. Euh... Là, je snap parce que j'ai Mystique, donc j'ai vraiment Zabou, Dark Oak, Mystique, je fais des points partout. Euh, sur le deck euh, Death que j'ai présenté, j'ai mis euh, le deck qui gagne tout en ce moment. Parce qu'en fait, ce deck-là, il, il pouvait vraiment intégrer bien Enchantress. Et c'était un deck qui faisait beaucoup de points. Il n'y avait plus armor dans la méta. Donc c'était vraiment, à l'heure actuelle, le, le, vraiment le deck qui était en train tout simplement de, de, de, tout, détruire, euh, de tout détruire dans la méta. C'est toujours le cas. Mais ce n'est pas le meilleur deck de la méta. C'est juste le deck qui... Est en, qui est en, était en train de finalement de, comment dire, surpasser les autres. Il euh... faudra bien y aller à un moment ici. Donc voilà, c'était un deck qui était en train de surpasser les autres et qui était passé de tiers euh, 4 presque, à euh, même même plus dans les tiers, à euh, tiers 1. Donc voilà. Mais c'est pas la. Voilà, c'est important, il y a des différences entre meilleurs decks de la méta. Euh, deck au meilleur win rate deck au meilleur average cube vous voyez il y a quand même des, des petites nuances bon j'espère que c'est clair faut que ce soit clair euh attendez pas ça bon il y a Gala faut faire attention c'est peut-être un Galactus vraiment d'ailleurs on a Professeur X qui contre parfaitement Galactus et Spider-Man. L'un et l'autre c'est win. Pas se tromper. Ok. Euh, je pense que j'aurais mis professeur Xomide. Il fallait pas se tromper. sexy comme deck. Hein. Franchement, euh, mais c'est vraiment pas évident, c'est assez fin. Les 10 premières games, vous allez souvent avoir un win rate assez naze et un average cube naze. Bon, normalement, l'average cube, vous êtes censé en avoir un bon. Parce que je vous ai donné tous les tips pour snapper tôt. Et c'est le snap early qui permet d'avoir un average cube considérable. Là, on va... C'est dur à dire, parce que là, j'ai quand même une curve lente. Je pense que je vais... je vais le faire T3 la time stone dans une main comme ça vous voyez on s'adapte je pense qu'il va pas aller là donc je vais pouvoir professeur X sur Ala. il y a plus de chances qu'il aille euh... ouais. je pense pas qu'il aille sur Ala. Surtout là où on peut Darkhawk, euh, Dino, etc. Il Et un snap early. Là c'est un snap très énervé. J'ai fait des snaps mous depuis le début de la vidéo donc... Euh, Contrebalance avec un truc très très vénère. Ok. Là, je pense qu'on va même... Euh... Non mais je perds là, parce que la mystique, la mystique elle chope elle le professeur mais... Peut-être faut juste faire blue. Ça et ça. J'ai peur là, je sais pas trop ce qui va m'arriver. Hop goblin. Franchement je sais pas. Battre ça, ou alors il se dit qu'à droite j'irai pas. Ah, mais ah zut, il joue rien. J'ai failli aller à gauche. Est-ce qu'il fait 10 avec Patriote? Waouh, dégueulasse! Ouais. C'est un truc bizarre lob gobelin Je comprends pas l'hop gobelin Dans son deck Mais et sinon euh, Je comprends pas Femme enfin, invisible Patriote Mystique Hop gobelin C'est quoi ce truc C'est bizarre hein Ce qu'il fait lui il a des soucis hein. <rire> Enfin voilà Ça moi c'est mon meilleur deck Pour moi Mais c'est parce que Je joue beaucoup Et je joue très bien euh, Si votre niveau de jeu Vous êtes encore débutant euh, C'est clairement pas Parce que c'est un deck Il faut quand même Tourner autour des cartes Adverses etc C'est pas évident J'ai envie de dire Que le le deck peut-être le plus facile à jouer et le meilleur en ce moment, c'est peut-être euh, Serra Control. Serra Control, pour moi, c'est vraiment en train de bien, bien, bien revenir et c'est un deck qui n'est pas très, très complexe. Il y, a une, il y a une curve assez standard avec Angel, Bishop, Serra et à la fin, tu joues tes enchantresses et tes chang -Chi. La difficulté du deck, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'il faut... Euh, la difficulté du deck c'est qu'il faut curver. Euh... Euh, non, c'est pas qu'il faut curver. C'est qu'il faut euh, laisser l'initiative la, à l'adversaire. Donc ça c'est un truc un peu tricky. Euh, voilà. En général sur le dernier tour il faut que l'adversaire démarre. Donc essayer de jouer par rapport à ça. Donc oui c'est un peu tricky mais... Je pense que Rock Slide c'est le mieux. Hein. Franchement, ça lui défonce son deck. Hein. Ça marche comment d'ailleurs par rapport à Astéroïde Alors, ça copie quand même ou pas Ouais. Ça me plaît. Hein. Franchement, ça me plaît. Hein. J'aurais pu le Blue Marvel. En général, sur Barre, c'est bien. Mais là, franchement, c'est drôle. C'est des pierres hein, pratiquement. Ouais mais lui j'aimerais bien l'avoir euh, à gauche pour le dernier tour En fait, on s'en moque. Je crois que le gameplay, il est bon là. J'ai juste peur un peu à droite mais. Ah zut est mort, et la dino hein. En fait l'idée c'était qu'il mette son dino à droite Moi je bloquais à gauche, je gagnais à gauche Et ensuite je faisais Dark Oak à droite Bon je joue les mêmes decks, hein. c'est rigolo bon, Le Darko il est monumental, hein. mon Darko il est 26 Donc le Darko il gagne la ligne le Darko que je pouvais le jouer à gauche mais le problème c'est que j'avais peur de perdre à droite Bon en vrai c'est son dino je pense que c'est plus censé de le faire à droite selon moi Donc je pense que c'est une erreur qu'il fait enfin, En tout cas moi je prends en considération qu'il va faire le play optimal selon moi Et le play optimal pour moi c'est de faire le dino à droite Ça c'est bien pour nous parce qu'on a Professeur X. Notre sortie est plutôt bonne avec Time Stone, Dark Oak. Si j'ai Professeur X, je snap. Attilan. C'est pas mal Attilan. C'est pas mal Attilan. ça va nous permettre de faire le Dark Oak T3. Et finalement de récupérer une nouvelle main. On va pouvoir amener la Power Stone sur le domaine de la mort. Comme ça, si on n'a pas Professeur X, la ligne sera quand même à nous. Hop et hop. Ok. On va tenter. Et 75% de réussite. Ok, il est passé. Le blue est bien. On est pas mal. Ce hein domaine de la mort est très chiant pour lui. Il peut pas, Professeur X. Quand bien même il ferait X, on a Blue Marvel. En vrai, à droite, il euh, y a la salle des dangers qui peut aussi le percuter, lui. Non. On est un peu devant. Hein. Je suis désolé, mais on est un peu devant. Ça, c'est un Dark Oak. Hein. Donc, si on fait Rock Slide au mid, par exemple, et Zabou à droite, je pense que c'est un play très intéressant. Je pense que c'est plus fin que Chavez. Vous voyez là le nombre de games qu'on a faites et à chaque fois ce sont des games différentes. Par rapport à un deck patriote ou un Electro où c'est quand même toujours les mêmes patterns. Même Serra Control c'est quand même tout le temps les mêmes patterns. Ouais. GG. Ouais le Dark Oak euh, Mystique il est gros à la fin. Ok. Rien à dire c'est propre. Vous voyez malgré la méta y en a, on en croise quand même pas mal. Hein, des... Après ce sont que des très bons joueurs pour le coup. Les gens qui vont jouer Dark Oak, qui vont jouer Dino. Il faut que ce soit des... Enfin voilà. Il y aura quand même plus de bons joueurs que de joueurs débutants parce que c'est vrai que c'est une méta avec des enchantresses. L'enchantress est la meilleure carte de la méta à l'heure actuelle. Là il faut le prendre en considération quand même. C'est bien mais notre sortie est un peu lente. Sur pierre verte et zabou je snap. Non ma sortie est trop lente. Par contre on a ça qui peut être bien. Genre Darkok ici et je le protège avec X. Oh, ça c'est de la drogue Yoman Torch Ça doit être un deck déplacement un deck déplacement Normalement il n'y a pas de carte de hate Il peut y avoir une enchantress. Ou un Chang mais c'est quand même assez rare C'est quand même un deck Qui a besoin vraiment de, de faire plein de combinaisons De cartes entre elles Et parfois il suffit De une carte anti-bet en, en main Pour casser tes synergies Donc typiquement Ça va être un match-up de points Et je pense qu'en termes de points On va être devant La dagger la déplacer. Hein. Super ça. Bon, ça va être pour nous le raft. Là, on a une sortie qui est géniale. Hein. On peut lui un peu son deck. On peut gagner le raft maintenant. Je vais pas gagné si je fais ça. Je crois que j'ai gagné si je fais ça. Un deck déplacement, il peut plus rien faire. Et quand bien même... En fait, le truc, c'est quand bien même il gagnerait la citadelle, je gagne forcément ces deux lignes. Parce que là, ça, c'est quand cette carte est déplacée sur un autre emplacement, puissance plus 2 pour chaque adverse qui s'y trouve. Ah, il peut déplacer elle et... Bon de toute façon on fait ça hein. bah, En vrai euh, plutôt ça et ça ouais, hein. C'est juste qu'il peut plus jouer du tout là C'est juste qu'il peut plus jouer Ouais ça marche bien, franchement, deck très très agréable. Vraiment je vous invite à, si jamais vous avez Thanos, après il faut Dark Oak aussi. C'est quand même pas un deck qui est totalement free-to-play, mais c'est un deck qui est hyper agréable et je sais qu'il y aura des gens dans votre entourage qui vont vous dire « Ah mais non, moi tu peux plus jouer Dark Oak, tu peux plus jouer Dino, il y a trop d'Enchantress, c'est trop faible comme deck, je l'ai vu dans aucune tier list, le deck n'existe pas. » C'est un deck qui est très très peu joué à l'heure actuelle, qui est pas du tout du tout populaire, mais voilà. Je, je sais pas si vous me faites confiance par rapport à ça. Ou alors, si vous ne me faites pas confiance, faites confiance à l'ambicérise. Mais voilà, en tout cas, les... je sais que les joueurs qui jouent ça ont vraiment un gros, gros winrate avec. Mais voilà, ça nécessite quand même un peu d'entraînement. Sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.